Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission et cette fois c'est une interview avec Jean-Pascal Février, artiste et enseignant au lycée Claude Garamond que j'ai eu lors de ma formation, donc c'était un bac pro communication visuelle ici au lycée à Colomb. Et donc euh, vous retrouverez dans cette émission une interview que j'ai pu réaliser en 2019 avec lui, donc je me suis déplacé dans mon ancienne école, c'était assez cool, et on a pu discuter un peu ensemble. Et euh, je vous souhaite une bonne émission. Bonjour Monsieur Février. On se retrouve aujourd'hui pour euh, discuter un petit peu euh, tout ce qui est design graphique. Donc euh, vous êtes professeur euh, dans l'établissement Claude Garamond, c'était ça. Et est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours Un parcours de formation. Euh, de formation, même. Euh... De, de vie, c'est-à-dire au niveau des, de vos études ou peut-être euh, au niveau professionnel mmh. Alors, je vais essayer d'être synthétique. <rire> euh, côté formation, après un bac euh, obtenu en Belgique, j'ai décidé de poursuivre un, un cycle d'études aux Beaux-Arts à Montpellier. Voilà. Ensuite, euh, pour des raisons théoriques et d'un manque théorique, j'ai poursuivi un cursus universitaire à Paris, hein, Paris-Sorbonne, d'où ma venue d'ailleurs à Paris. Voilà. Et ensuite, euh, quelques années de travail dans la communication visuelle, essentiellement dans l'édition beaucoup dans l'édition et, et en même temps début de la formation donc j'ai commencé le travail d'enseignement par la formation voilà. et, et ensuite de l'ance de la formation j'ai trouvé un premier poste dans l'éducation nationale ce voilà donc d'où un concours et d'où effectivement une titularisation dans l'éducation nationale et, et voilà parallèlement à ça parce qu'il y a toujours des parallèles euh, parallèlement à ce poste euh, il y a eu d'autres activités de formation avec des ingénieurs euh, avec des publics variés comme des banquiers par exemple il y a eu donc euh, également il, euh, que je réfléchisse un peu oui, un enseignement, un enseignement qui a duré un bon moment en université, à Angers. Là, j'avais en charge un cours, un cours d'esthétique et un cours sur la, la photographie et les arts numériques. Et enfin, dernier point, parallèlement à tout ça, ce qui conditionne tout ce que je viens de dire, ce sont des recherches personnelles dans les arts. D'accord. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter ce qu'est votre travail, donc en tant que professeur de graphisme, euh, qu'est-ce que vous essayez d'enseigner aux élèves, et avez-vous une vision un petit peu de ce que vous devez leur faire apprendre mmh. bah, De toute façon, on a toujours... Là, on parle de transmission, on parle d'action pédagogique, euh, donc il y a forcément un horizon, il y a forcément... Euh, Gare et, et, et, et voilà. Je pense que l'horizon se... n'est jamais fixe, il est là où se porte le regard, tu le sais bien, donc euh, l'horizon change en fonction du, du public que nous avons, donc euh, l'horizon n'est pas le même, <coughs> l'horizon pédagogique n'est pas le même si je m'adresse à des universitaires ou si je m'adresse à des, à des gens du secondaire. Et ici, notamment, euh, maintenant, euh, pour l'heure, tu fais cette interview dans ce contexte de, mmh. de ce lycée où je travaille. Euh, dans le contexte du secondaire, euh, oui, il y a un horizon qui, qui est assez précis. Euh, dans le contexte de l'histoire des arts, par exemple, il s'agit déjà de les sensibiliser à la question de, de l'image et à la question de la représentation. Et j'ai envie de dire que les dates, les mouvements, les écoles, les noms, euh, c'est un peu secondaire. Ce qui, est, ce qui importe le plus, c'est euh, de, de, de transmettre un certain nombre de questions fondamentales, notamment qu'est-ce qu'une image, euh, à, que, à quoi sert-elle dans, dans, dans une société comme la nôtre, à quoi peut-elle servir, l'art a-t-il un, une fonction dans une société comme la nôtre euh, voilà, donc euh, c'est intéressant d'aborder de, de, de, de, ces questions-là, alors évidemment je ne les présente pas comme ça, je ne les, les, présente pas ces questions comme un anthropologue euh, présenterait ces questions, mais pour ma part il y a effectivement une dimension anthropologique dans, dans, ce, dans, ce, dans cette pédagogie. Le jeune maintenant, lui qui suit on va dire à peu près les cours, ben, j'aimerais qu'il ait, une, une, qu ait quand même quelques raisons, même imprécises, mais il est quand même... Qu'il ait quand même quelques raisons pour euh, attiser une curiosité dans, dans la création et, et dans l'histoire de, de la création, puisque c'est un peu de ça dont il mmh. est question. Voilà. Mais que cette création, qu'ils comprennent que cette création n'est pas euh, uniquement une invention de forme, c'est aussi lié à, à une société, à une évolution des techniques, à des courants de pensée, à des, à des, à des, à des sociostructures au langage, à une culture, ben bref, tout ça. Voilà, ça, c'est ça pour moi, c'est fondamental. D'accord. Mmh. Euh... J'ai répondu à ta question On fait une discussion. <rire> euh, <rire> <rire> euh, quels seraient pour vous les bons points et les mauvais points dans la création bah, Il faudrait définir ce que c'est qu'un bon point. Mmh. C'est sûr. Moi, je ne sais ouais. pas ce que c'est qu'un bon point. Euh, euh, voilà. Euh... Mais moi, j'ai envie de ah. dire, je peux répondre par une boutade, je veux dire, ouais. tant que l'homme crée quelque chose, mais bon, voilà, s'il si, si, si, est dans la création, il ne fait pas autre chose, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'il n'emmerde pas son voisin, par exemple, c'est déjà pas mal. <rire> <rire> <rire> enfin, ah, ouais. Donc S'il si, si est occupé, j'ai envie de dire, si on peut occuper l'homme euh, avec un grand H, mm. hein, donc ça, ça suppose autant... Euh, le le, le, le, le, le le sexe féminin et masculin bien sûr mais l'humanité quoi mais mais c'est vrai si si on peut l'occuper si on peut l'occuper à quelque chose il se pris voilà il sera pas dans l'amertume le ressentiment euh, la querelle etc c'est quand même euh, voilà non, bon, je n'ai pas tellement répondu à la question. C'est ouais. parce que ton idée Mais de bon point et de petits ça. points, c'est quoi l'idée Est-ce est est qu'il y a, des, -ce qu y a des, des points négatifs dans la création euh, Oui, parce que, par exemple, je sais qu'en agence, ils parlent de, de prix au niveau des, des devis, au niveau de, de la limitation avec les horaires, du fait qu'on ne peut pas forcément créer... Euh, que pendant les horaires euh, de travail. Ouais. Et euh, par exemple, avec les illustrateurs, euh, les mauvais points seraient euh, d'aller chercher les clients, étant donné que c'est eux qui sont en freelance, et du coup, ils doivent euh, eux-mêmes euh, aller chercher les clients, faire euh, leur prospection euh, et tout ça. Ouais. Et après, là, c'est vrai que c'est compliqué, vu qu'on est dans, euh, dans une école euh, de communication, donc euh, ce, cette question n'est pas vraiment... Euh, Intéressante. Si elles sont toujours intéressantes, mais euh, après il faut. Faut définir du coup. Ouais, il faut, faut définir bon point, ce que c'est qu'un bon point, un mauvais point. Dans une école, euh, ça veut dire quelque chose de précis les mauvais points, mmh. les bons points. <rire> Donc, euh, je sais pas, je sais pas. Non, je pense qu'il n'y a pas de mauvais points. A priori, euh, c'est quand même un, avant tout une liberté. Après. Après, il y a la création et puis il y a le labeur de la création. Mmh. Euh, quelqu'un qui... C'est comme un cuisinier, quelqu'un qui aime, qui adore cuisiner et qui, après, euh, devient cuisinier. Bon, bah, il, il commence à faire de la cuisine euh, six heures par jour. Donc, euh, est-ce que la passion est aussi active mmh. Un bon graphiste qui, de, qui travaille pour une agence, est-ce qu'il est toujours... Euh, voilà, est-ce que les mauvais points commencent là C'est-à-dire là où, là où la passion devient, devient un labeur. Mmh. Mais, mais, mais, mais là, ça devient un peu sociologique, c'est philosophique, je sais pas, moi, assez... c'est... Voilà. Mais, mais a priori, non, je trouve que la création fait quand même partie d'une de de, de, de, liberté sociale et une liberté intérieure, et, et je n'y vois quand même a priori que des bons points. Oui. C'est plus important. Ouais. A priori. Et euh, vous qui voyez passer des dizaines et des dizaines d'élèves chaque année, est-ce que vous aurez des conseils pour euh, des futurs graphistes ou euh, des futurs étudiants qui souhaitent euh, faire une formation en communication visuelle ben, je pense que déjà, euh, pour euh, conseiller de suivre les cours. <rire> Pourquoi c est, c est ben, tout simplement parce qu'une école n'est jamais inventive. Une école, euh, mmh. une école, c'est souvent un conservatoire, quoi. C'est pas là que ça, c'est pas là où on crée les écoles. Les écoles, c'est les écoles. A priori, ont, ont, ont toujours ont toujours un retard par rapport à, à la création, ce qui se passe dans les agences. Si toi tu prends, tu prenais tout à l'heure l'exemple des, des, des agences et tout, mais je pense que dans la création, c'est dans les ateliers que ça se passe. C'est pas dans les écoles que ça se passe. Donc les écoles ont un, un certain recul sur ça. Donc pour moi, une école, c'est C est, c est, ça doit être sans doute des lieux de réflexion et des lieux de, de justement de distance critique, de réflexion donc c'est créatif en ce sens. Euh, donc dans euh, les conseils donc c'est ça les conseils je reviens à mon conseil de base qui est élémentaire c'est de suivre les cours. Pourquoi Parce que même si ce c'est pas un lieu de création comme je le disais à l'instant euh, c'est une façon de gagner du temps en école voilà. pour pas réinventer la roue. Quoi. Ouais. L'autodidacte est bien, c'est bien. Il y a des autodidactes mmh. magnifiques. Il y a des créateurs qui, se, qui parfois se vantent même de ne pas avoir fait une école d'art. Bon. C'est très bien, tant mieux pour eux. Mais c'est vrai que quand même, dans la majeure partie des cas, c'est quand même une façon de ne pas réinventer la roue. Donc, euh, une école, ça te fait gagner du temps. Mmh. Bon, ça c'est bien. Deuxièmement, bah, écoute, après, euh, après, on va retomber dans les... On va retomber dans, les, dans des schémas, mais tant, tant pis, c'est peut-être bien aussi les schémas. Euh, on pourrait peut-être dire aussi que... Apprendre à être curieux, c'est pas mal. Voilà. C'est-à-dire apprendre à être curieux. Et être curieux, c'est surtout euh, comprendre qu'il faut euh, relativiser ses, ses propres représentations et c'est ça la curiosité mmh. c'est aller voir ce qu'on n'aime pas c'est aller voir euh, c'est un peu défier ses affinités euh, voilà je pense que ça c'est important la curiosité c'est ça et là on a dans un cursus scolaire ou universitaire ou d'école on a quelques temps quelques années peut-être pour justement euh, apprendre à, à, à devenir curieux mais de devenir curieux à vie une fois qu'on qu a le truc ça, ça va quoi euh, voilà ouais. mais par contre en effet euh, voilà et là c'est la question qui me tient le plus à cœur. Oh oh. c'est que pensez-vous de l'apport euh, du numérique et des ordinateurs dans le métier et eh bien euh, les ordinateurs les, les, les, les ordinateurs ont ont une euh, comment dire ont on bouleversé le monde donc c'est même pas un apport c'est c'est c'est une révolution euh, voilà c'est à dire qu'on ne pense plus du tout de la même manière avant 93 et après 93 voilà c'est-à-dire avant et après le web Il y a réellement eu cette, cette cette cette rupture moi je suis bien placé pour le savoir puisque j'ai l'âge pour euh, avoir, vécu... euh, avoir effectivement. Euh, avoir compris ça et avoir, été, avoir vécu ça. Et donc c'est en effet euh, tout à fait réel. C'est-à-dire que l'économie, euh, même la vie privée, euh, je n'apprends rien à personne en disant que le numérique a tout bouleversé d'un point de vue médical, d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue individuel et intime. Voilà, on ne pense plus du tout de la même manière depuis euh, l'invention de ces de ces machines et nous ne sommes qu'au début de cette aventure. On est loin d'avoir circonscrit l'ensemble des possibilités. Donc c'est une société nouvelle, même peut-être plus forte que que celle qui a prévalu au 15e siècle quand on est passé à la chose imprimée. Donc c'est époustouflant, c'est paradigmatique, c'est mondial. Donc, fait, alors forcément, l'ordinateur et le graphisme, comme le reste, c'est révolutionnaire. Oui, tout à fait. Mm. Bien, je vous remercie pour euh, cette courte interview que nous avons réalisée. Yes!